je trouvé les mots pour bercer C'était rêve d'enfant Ensemble on est devenu grand de boncoin en double zéro organisation du tonnerre Oups, ah, bah merde fort idiot ce faudrait dû aussi en se passe Mais allez, allez vas-y. Ah, je ne ma mère, faut juste que et je trouve là <susse> bah... bah que je la trouve là-dedans. Ta là. Na kibalondyon qui Fucking bitch. Oh. Yo. va quand est qu'on est? Yeah. Je suis l'enfant d'un peu plus sourd. Qu'on vienne à mon secours. J'ai construit ma vie et tes barrières autour sans jamais voir le jour. Je prie mes dieux en selon ma tour. Quand ils ont atteint mourir. Autant vivre en Oh, ni, y ni, beaucoup La vie entière, ma C'est fini maintenant, c'est la fin Je m'ennuie, t'es laisse de fil en fil Je meurs mais en même temps crève d'envie de Foucault, chou suis en je suis je crois en Naga, oublie les gens Naga, je suis Sois toi, même mère, les gens de la, oh, yeah hey. porte la C'est oh, Le les battements de l'eau. Oh, porte bah, yeah, y'a bah, y'a bah, y'a oui, tu sais, bah, Le bah, y'a bah, y'a bah, les bah, vraiment, vraiment des reines Je n'ai rien fait de moi, peu importe J'irai chanter devant ta porte, Émilie Et si l'on voit pas que le diable m'emporte You could be my unintended choice To live my life external. C'est automatique quand je touche tes mains Tu ne ressens même plus rien Depuis ce matin J'ai traîné comme un crétin